comme je dis c'est nos, nos libertés individuelles, elles sont, elles sont vraiment bafouées euh, depuis tellement de, de, de décennies et aujourd'hui bah, c'est une cause qui, qui est plus qu'avantageuse pour nous parce qu'on peut enfin euh, crier d'une certaine manière notre colère envers nos gouvernants qui justement n'agissent pas et aujourd'hui bah, c'est... C'est initiative. C'est quoi exactement qui pose problème par exemple le, personnel le, le, pas. le, le, le pass sanitaire, après on ne veut pas aller ici si dans, dans les discussions de cours contre le vaccin, mais c'est vraiment une question de passe sanitaire ouais. qui va vraiment être imposée à tout le monde, des enfants jusqu'au deux. Jusqu jusqu Et euh, c'est contre toute la constitution de euh, la, la, la santé publique. Vous personnellement, par exemple, ça vous dérangerait d'aller au restaurant et de montrer... Euh... Absolument, ah oui. C'est ce que... une dictature clairement affichée. Je, je, je considère que notre État agit déjà comme un, un gouvernement totalitaire, mais là, est... là il ne se cache même plus. Tu penses, vous pensez par exemple que se passer une c'est une vaccination obligatoire. Peut-être pas, je sais pas. Non, je pense que c'est peut-être je crois pas. En fait, que ça, que ça va passer parce que je pense que toutes les réformes, euh, justement sur les retraites et sur euh, l'ensemble des choses qui va passer, sera plus des lois qui vont certainement passer et peut-être si ça ne passera pas, que leur but sera finalement que à chaque fois qu'ils passent des très grandes lois, bah, bon, elle va peut-être passer peut-être cette année, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, on ne sait pas. Donc, il vaut mieux quand même agir maintenant avant que avant que les choses se laissent en faire euh, vous me disiez par exemple que ça vous dérangeait de montrer un pass sanitaire pour aller je sais pas, au ah cinéma ouais. oui, c'est à dire que vous n'irez plus au cinéma ah ou... oui, oui oui ou alors euh, j'irai sans, sans passe sanitaire hors la loi je serai, hors je serai con, continuellement hors la loi ouais. tout simplement parce que je refuse le passe sanitaire Merci. Ah, tu peux te voilà. c'est une vaccination qu'on nous dit pas obligatoire, en fait c'est vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner mais au final vous n'avez pas choix. donc c'est incitant, d'ailleurs si, euh, si, si vous demandez un peu aux gens qui ont pris la décision de, de se faire vacciner pourquoi vous, êtes, euh, pourquoi vous avez pris euh, la décision de prendre rendez vous pour vous faire vacciner vous avez sûrement 80% des gens qui vont pas vous dire je me vaccine pour me protéger du Covid, pour, pour protéger les autres, je me vaccine parce que j'ai envie d'aller manger au restaurant, parce que j'ai j'ai envie d'aller boire un café, j'ai envie d'aller au Voilà. Vous a plus envie d'aller au restaurant. aussi. J'ai envie d'y aller, au contraire. C'est le bas sanitaire. Voilà, c'est ça, c'est le bas sanitaire. Aujourd'hui, je suis prêt à me priver euh, sur mes loisirs, sur ce que j'aime faire. Mais jamais, jamais, je ne ferai quelque chose que, si, que, que je m'oblige d'une certaine manière, au détriment de mes libertés en Donc, Ça, c'est hors de question. Et c'est un combat que je mènerai quoi qu'il arrive, et peu importe les sanctions, peu importe, les conséquences, j'irai jusqu'au bout après l'idée, bien sûr, ça se passe bien parce que je suis contre la violence contre les passeurs, mais quoi qu'il arrive j'irai jusqu'au bout et je m'en démordrai pas. et des millions de français sont comme moi et me lâcheront ça vous ennuie plus à terme, pour boire café ça m'ennuie, mais euh, effectivement, je suis prêt à faire cette concession pour, euh, pour euh, mes choix pour ma liberté, pour euh, mes convictions je suis prêt à me priver. mais en aucun cas, pour Retrouver cette vie que j'aime, je, euh, je, je, je, je, je vais accepter tout là. Est... Parce que euh, je personnellement, je ne souhaite pas me faire vacciner. Et, euh... Ça, ça, ça a impliqué la fermeture du cabinet. Donc il y a déjà euh, un grand de cris de dans Lyon. Et euh, ce serait vraiment euh, embêtant si des dentistes en plus doivent arrêter de travailler. Vous êtes enfin, tout seul au cabinet Oui, je suis toute seule. C'est aussi le cas pour euh, certains EHPAD où il y a seulement une ou deux infirmières. Et si elle, elle choisit de ne pas se faire vacciner, euh, alors il n'y a plus d'infirmières sur place. Déjà, la situation dans les EHPAD est catastrophique. Donc, euh, il y en a qui fermeront leur porte. Alors du coup il y a un dilemme qui se pose. Oui, un gros vrai. dilemme. Qu est, quelle est la solution à ce dilemme Pour l'instant, euh, j'ai l'impression que ce pass sanitaire est, est tellement énorme, c'est assez euh, irréaliste comme mesure, donc euh, la loi n'est encore encore votée, j'espère que ça ne passera pas tout simplement. Si ça passe, euh, dans tous les cas, je ne me ferai pas vacciner et on continuera de se mobiliser si, si, si on ne peut pas aller dans les lieux publics, bah dans un premier temps on n'ira pas, certains, certains restaurateurs accueilleront quand même les gens. C'est dur de renoncer à son métier je me fais l'avocat du diable c'est dur de renoncer à son métier pour une suspicion euh, euh, une simple suspicion euh, le fait de se dire que l'on ne sait pas euh, si le vaccin ah oui oui, c'est de la pure folie, franchement. Comment vous le vivez intérieurement ah, J'ai comme un étau sur moi. <rire> Parce que ce métier je l'aime, j'aime soigner les gens, j'aime le contact humain, j'aime aider. En plus, c'est vraiment utile pour les gens d'être dentiste, là, au serre, euh, en ce moment. Et c'est vraiment un cas de conscience. Mais pour moi, la liberté, c'est une des valeurs que je défends intérieurement profondément. Donc, euh, je, je ferai mes choix en conséquence. Mais d'où le fait de se faire vacciner euh, euh, impacte votre liberté hein C'est l'obligation. L'obligation de, de nous imposer un vaccin dont la période expérimentale n'est même pas terminée. Euh, moi je suis au contact de patients qui ont eu des effets secondaires euh, très très forts. Euh, je vois hein, beaucoup de patients par jour donc j'ai des retours et moi ça me fait peur tout simplement en fait. J'ai pas envie que des enfants de 12 ans soient vaccinés alors que... Euh, il se passe des trucs, non, même si, même si c'est peu de cas, ça existe, on n'a pas vraiment de recul, je trouve ça fou de l'imposer. Revenons sur le pass sanitaire, ça aussi ça vous embête, ah bah, vous, oui, vous, oui. vous allez vous interdire d'aller au restaurant, d'aller dans des lieux de culture Oui, après je pense qu'il y a des lieux qui vont s'ouvrir à, à ceux qui n'ont pas de passe. Les gens vont s'organiser, vont s'adapter, les gens vont pas arrêter de se réunir, enfin, tout le monde est concerné maintenant. Stop. Vous remercier d'être venus aujourd'hui. Et ce mouvement a pris forme, c'est d'abord grâce à vous. Vous n'auriez pas été là. Alors, c'est grâce à vous. Jamais j'aurais cru qu'on Et je vous en remercie infiniment, puisqu'aujourd'hui on est rassemblés tous, peu importe nos différences, peu importe nos opinions politiques, sociales ou autres. On est tous rassembler aujourd'hui dans un même esprit, un esprit d'unité. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que plus le temps passe, plus on perd progressivement notre libre arbitre, notre liberté. Effectivement, il y a une crise sanitaire. Donc, les mesures ont été prises. Mais cette crise sanitaire ne peut pas justifier toute et n'importe quelle mesure. Il y a un moment donné, il faut savoir stop. Stop C'est merveilleux parce que ça montre à quel point on est capable de se rassembler, de mettre toutes nos différences de côté et d'agir ensemble pour la même idée. Et, et ça, est de et, de et en même de pas deux jours. Pas de jour. <rire> ça, c'est juste dalle. Ce J'ai avant. Je voulais aussi vous, vous parler de potentiellement la semaine prochaine, si la loi est votée, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rassembler Samedi prochain, même horaire, donc à 14h. On va s'organiser, nous, de notre côté, pour déclarer euh, la, la manifestation, même si là, tout s'est bien passé. D'ailleurs, je vous en remercie. Ça s'est super bien passé. On a remercié les fera, flics aussi. On fera, on fera les choses dans, dans les règles. Bon, euh, voilà, qu'il n'y ait aucun problème par la suite. En tout cas, encore une fois, merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Merci aux forces de l'ordre qui étaient présentes. Merci beaucoup. Et, euh... Et je n'ai qu'un mot à vous dire. Liberté Liberté Liberté Liberté de Liberté Liberté Liberté Liberté